Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. Nous allons voir comment modifier la couleur de plusieurs objets en utilisant les échantillons et la fenêtre palette. On va faire apparaître la fenêtre fond et contours. pour cela on va cliquer sur ce petit pictogramme. Alors le raccourci c'est Shift Ctrl F. Voilà, là nous avons la fenêtre fond et contours et nous faisons afficher la fenêtre palette ici. Donc le raccourci c'est Maj Ctrl W. On va tout de suite venir la détacher, alors pour la détacher il suffit de cliquer à cet endroit là, cliquer glisser et on va la mettre ici. On va sélectionner un objet de notre illustration, donc là nous, nous voyons les trois couleurs qui ont été échantillonnées, donc là c'est la couleur mauve de cet objet, donc je clique dessus, on voit qu'il y a un petit carré blanc qui nous indique que c'est l'échantillon qui a été sélectionné. Dans la fenêtre fond on voit ici la couleur de l'échantillon, le nom qui peut être modifié, donc pour modifier le nom je double clique. On va l'appeler par exemple couleur 1, on appuie sur entrée pour valider. Et là nous avons le chiffre 13 qui correspond au nombre d'objets qui utilisent cette couleur. Donc là il y en a 13. Et si je déplace ici euh, dans notre petit trou le, le petit cercle blanc, je vais le mettre, voilà, je vais le, dé, le déplacer ici, on voit bien que les 13 objets en même temps ont la couleur qui est modifiée. Alors comment faire cela ben, Rien de plus simple, nous allons ouvrir un nouveau document, fichier nouveau, nous allons sélectionner l'outil Créer des étoiles et des polygones. Donc je clique dessus. Nous allons choisir ici Polygone régulier. On va mettre Sommet 6. On vérifie ici que Arrondi 0, hasard 0. Je vais cliquer et glisser en appuyant sur Contrôle. Voilà, je vais déplacer. Voilà, je vais mettre cet objet comme ceci. Et on va tout de suite créer un échantillon. Alors pour créer un échantillon, Alors, je vais fermer tout ça. Je n'en ai pas besoin. On clique là-dessus ou Shift ou « Contrôle W. Et on clique ici, à cet endroit-là, sur ce petit pictogramme, pour avoir un échantillon. À ce moment-là, on a la couleur, on a le nom, donc on va l'appeler couleur euh, couleur 1, je valide, et il est utilisé qu'une seule fois. On va créer un carré, en appuyant sur CTRL, voilà, j'ai un carré, et on va créer également un cercle. Donc je clique là-dessus, je clique, je glisse en appuyant sur CTRL pour avoir un vrai cercle. Avec l'outil flèche noire, le raccourci CF1, on va pouvoir déplacer nos, nos objets, voilà. Alors on voit ici que l'échantillon est appliqué à un seul objet et je souhaiterais appliquer cette couleur à mon carré. Alors pour cela rien de plus simple, il y a la, la fenêtre palette voilà que je mets ici. Il suffit juste de cliquer sur la couleur, venir cliquer glisser et la mettre donc sur notre objet. À ce moment là on voit que l'échantillon est sur deux objets. On va faire la même chose avec le cercle, je clique dans ma palette sur la couleur et je vais la glisser sur mon objet. À ce moment-là, dans ma roue de couleur, je vais pouvoir venir déplacer les différents petits, le petit rond et la petite ligne ici de façon à avoir une variation dans ma couleur. Voilà. Voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.